Salut à tous, c'est H. LM et bienvenue sur Ocuscopus où cette fois on s'attaque à l'épisode 3 de Ibn Hub. Un jeu qui repose vos papilles <rire> Et vos mamies Gustatine, voilà. <rire> qui reposent vos pupilles. Bon, voilà, ça. Et, euh, et je vais t'emmener là-haut. Eh bah vas-y, bah vas-y, vas-y, Ah bah, je, je, je crois qu'on a pas le choix là, attends. Si Non. Attends, je crois que si. Euh, si, ouais, ouais. Alors attends, tu vas me dire... Ah bah maintenant, ouais. <rire> oui, on, a, on a pas le choix. En fait, ils sont tellement lents que je pense qu'on peut passer. Ouais, ouais, moyen. Ouais, ouais, ouais. Attends, parce que là, j'ai un doute maintenant. Non, il y en a qu'un qui peut passer là, je t'envoie. Ok <rire> C'était bien ça, mais c'était un petit peu dangereux Ouais <rire> Non, c'était pas mal, hein mais... C'est... C'est... Voilà voilà. <rire> oh. oh, bah, J'ai t'envoyé oh, On va quand même pas s'énerver à ce temps-ci oh, non Allez <rire> Ne vous inquiétez pas on va y arriver euh, attends, attends, attends, attends, hop là Hop là Attends c'est parce que lui là Hop là Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Attends je vais te sauver, je vais te sauver, sauver, sauver voilà Ah voilà. Oh, ouais, super voilà, voilà, Merci <rire> <rire> On vous a pas dit on a chopé une maladie <rire> <rire> Eh tu sais tu sais, j'avais dit qu'il fallait pas que je fasse trop de bruit parce qu'on se fait une petite nocturne quand même, un faut Voilà. Ouais, ouais. On fait ça. Il est quoi Il est minuit passé là. Ah oui, il est bien minuit passé. Ouais, il est même une heure passée. Là. Il est une heure passée, moi le quart. Il est même une heure vingt-huit passé. <rire> ça passe vite. Attends, j'ai pas, j'ai pas compris là. Ah non, si, j'ai compris. Waouh, attends, waouh, waouh. Ah ouais Oh waouh Ah en fait waouh tu vas faire un zigzag et moi je vais devoir me mettre là. Ouais alors là, ça va être dur. Hein. Voilà allez <rire> <rire> Mais, là, Mais oui je viens de comprendre. Putain il va falloir qu'on fasse vite. Ouais, il va falloir qu'on fasse vite. Monte sur ma tête. Oui, bien vu, bien vu. Alors attention. Je Ouah wow, putain! Wow, bien joué! Ah <rire> oui, bien joué à toi! Pourquoi on Je peux tomber, là, ah, allez, allez. Oh, je peux tombé là. Aïe! Ah bah! Eh <rire> <là. Et> bah! ah la fille, <rire> sur <rire> J'ai manqué de réactivité! Et je fais plein de pics avec euh... là. Eh bah la de piques! Désolé, en plus, c'est un Ah! Ah! Ah! Bah en <rire> fait, ça passe! <rire> Oui, ça passe parce que c'était monté sur ma tête que je suis con. C est... C est... C est... Ah, je pense qu'il a fallu faire l'inverse. ça peut peut-être passer. faut que tu montes on sur le grand à, à droite. là, Ah oui, pas fou. Hmm. Ah ouais, pas loin. alors Attention. Hi ouais, c'est bon. Hop. Nickel. C'est dans le cul. Hop. Oui. On dit pas c'est dans la poche. Oh, ça, on peut dire euh, ce qu'on veut. Bah, moi, je préfère que c'est dans mon cul. <rire> <rire> wow, <T 'es... rire> Eh ben bien joué et, et en plus j'ai raté tout. Non, j'ai rien raté et on n'a pas raté une un diamant là, là depuis tout à l'heure. Euh... <rire> on fait quoi Ah je sais. Attends. Hop oh. <rire> <rire> J'ai complètement merdé ce que je voulais faire. <rire> Euh, hop, voilà, putain, mais merde, j'ai encore confondu bon, on sort putain. En fait, je voulais, je voulais, je voulais sauter et appuyé à droite, quoi. Et merde! Oh putain! Ça y est. Alors, ah attends, je vais bien observer parce que. Faut, faut que je mette ton sangre. Voilà. Putain, ça y est. Il y a des moments comme ça, il y a un à, à droite, tu arriveras plus à le passer. Putain. Incroyable, d'être trop si mauvais. Vas-y, vas-y, vas-y, vas Et là, je suis sûr que si j'avais sauté sans eux, je serais passé à l'endroit où j'aurais vu le... Eh, regarde, là, t'as vu, là, là T'as vu J'ai fait une partie encore. <rire> oh putain, les conneries Oh, ça me fait penser eh, à Mario. Oh, c'est oh, beau, ouais oh, on passe derrière les décors comme dans Mario Land 2. Ouais. Euh, Super Mario Rose 2, je crois. Et dans le 3, aussi. Eh, il y a un secret Oh, tiens Oh, j'y suis Oh truc trouvez pas son secret Ouh. Oh je suis invisible. Wouah T'es invisible. <rire> oh, invisible Toi aussi invisible Ils sont méchants hein Non ils sont pas méchants. Et et, euh, et moi je vais là. Ouais. Et, mais du coup c'est pourquoi Oui. <rire> en fait. Euh, en fait j'ai compris. Alors en fait tu vas m'envoyer. Moi je vais devoir me mettre là en fait. En fait, moi il faut que je sois à ta place. Wow mais en fait.. En fait, je vais t'expliquer... Oh ouais. putain En fait, il y a un problème, c'est que c'est hyper dur, là, ici, dans cette zone-là, parce que tu peux te faire vraiment niquer. 1, 2, 3... Oh Oh, non Putain <rire> C'est pas vrai Oh, je suis sûr que je peux y arriver, putain 1, 2, 3... On l'a... Non oh. <rires> <rires> <rires> 2, 3. Ah putain. Au premier essai. Ouais, au premier essai quand même. Ah <rire> oh, putain de merde. Et on est des boss. <rire> T'as fait un coeur Oui. <rire> On a senti le sarcasme. <rire> oh putain trop cool. Et eh bah ben, écoutez, c'était euh, Ocuskofu sur Ibn oh, ben, euh, un épisode plutôt difficile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé, à vous abonner. Et regardez dans la description pour aller sur notre Facebook, sur notre Instagram, sur, euh, sur notre Twitter également. On a un peu de tout. Voilà. Faites-vous plaisir les amis. On et a puis ma vision souhaite... Voilà. Seulement 2,50€. <rire> <rire> <rire> <rire> et, bah, et bah je vais te laisser dire le bonheur Et bah. Eh bah... ben tout, et à la prochaine.